Des friandises préférées. Je les ai grillées comme tu les aimes. C'est bon Mais il faut que j'en rachète encore. Ah bon Tu en as grignoté toute la nuit, n'est-ce pas Ah d'accord. Donc tu m'accuses. Je te rappelle que toi, tu te réveilles la nuit, non pas pour grignoter, oh. mais pour manger des paniers entiers de fruits. <rire> Tout a disparu. Je ne vois pas de quoi. Ah. Oh. Sinon, comment tu te sens aujourd'hui Olembi, Je te sens un peu fatiguée ces temps-ci. Je ne sais pas Katango. Je trouve cette grossesse trop prenante. C'est... Il y a encore du temps avant l'accouchement. Je me sens très fatiguée. Et affamée <rire> Écoute mon amour. Mmh. Tu dois demander à la régente Zinga de t'accorder du repos. Je ne pense pas qu'elle ait besoin de l'une de ses meilleures nourrices en ce moment. Et puis... J'ai quelque chose à t'annoncer. Oui. Oh, ne me fais pas passer un peu Katango. Eh bien, Noble Lembe m'a accordé des vacances pour la prochaine saison. Mais Katango le bébé arrive. Comment allons-nous faire si on n'a plus tes ressources Tu sais, ça fait depuis quelques mois que je garde des objets dans mon atelier. Écoute, nous ne manquerons de rien. Je te le promets. Mais tu dois demander à la reine de t'accorder des congés. Encore. Le bébé bouge dans tous les sens. Il est aussi agité que son père. Soyez bénis, des anciens nobles de Wamba. Wamba, Tu dois arrêter de me saluer avec tous ces... Mes nobles Mavemba ne sont plus du même rang Oh là là, même les honorifiques Je ne supporte pas cela Comment va ta belle-sœur Je l'ai aperçue la saison précédente au marché Sans vendre gonf noki C'est incroyable à voir Bientôt Kela sera mise en congé par la reine régente Bon les vous ne pouvez pas rester ici. Je vais vous mettre une amende si vous ne circulez pas. Pardon, chef. Eh, hey, ça c'est quoi ça Jeune fille. Azam Nayo. Pudeur. Beau a Pudeur. Vous connaissez les règles de la cour. Je veux pas de scandale Allez, Bonaka, on circule Noble <coughs> Ma Mavimba, je dois y aller, c'est plus prudent. Je suis très heureux pour ton frère Wamba. Il a trouvé une femme. Leur enfant arrive. Je l'envie fortement. Avec toutes les filles qu'il y a chez les nobles, je suis sûre que moi si Oyo et Sengel Nayo comme mon frère. Mais je ne les regarde même pas. En fait, il y en a une. Mais elle n'est pas noble. Ma tante m'attend. Romba, retrouve-moi le jour de kanzo je sais que tous les serviteurs ne sont pas de service pour les bénédictions des ancêtres de la reine. Je ne sais pas, Mavimba. Retrouvons-nous près du ruisseau sur notre enfance, après le troisième tambour. Promets-le-moi. Bonne nuit, Mavimba. Je ne peux que te féliciter, mon cher Mei Mei. Le poison a bien imprégné le corps de Nimi à Panza ces quatre dernières saisons. Les cuisiniers ont fait un travail exceptionnel. Plus que quelques lunes et la haute cour passera sous notre domination totale. Les mages me l'ont dit. Et toi, tu auras ta promotion. Futur représentant en chef de l'armée du roi de Vung. Merci, grand conseiller Kindinga. C'est vraiment un honneur et un privilège de vous servir. Mais concernant Nimi l'affaire avance très mal. On me rapporte qu'il a repoussé les barbares il y a 13 lunes déjà. Grand conseiller, il est soutenu par le clan de Zao. Ba Bango, Po, Bazalaki et Pele. Ah bon mon langaï! J'ai gaspillé tellement d'argent pour ces barbares. Il n'y a que la laideur de leur visage qui effraie. Grand conseiller. Ils ont eu affaire à une épidémie dans leur clan. Ah, ah Zumbakuna. Zumbakuna Comment contrôler Numi Anzima si le clan Anzao le protège Attaquer de l'intérieur, les frontières sont bien protégées. Il faut fragiliser au plus près, s'approcher de la haute cour. Nimi Nzima doit se sentir désarmé. Son frère Nimi Apanza ne va pas tarder à rejoindre les ancêtres. Nous devons bousculer la cour des nobles et des serviteurs. Semer une petite division. Trouve-moi une solution, un plan qui marchera à coup sûr. Justement grand conseiller, j'ai trouvé vraiment quelqu'un qui pourra accomplir parfaitement cette mission.